Nous allons euh, lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre. Psaume chapitre 66. Psaume chapitre 66, nous lisons la parole de Dieu. Psaume 66. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre.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 Les bontés de l'éternel ne sont pas, ne sont pas épuisées, épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, à leur terme. Dieu, nous voulons vraiment te dire merci pour la force, merci encore pour la grâce, merci encore pour la santé, merci encore pour le soutien, merci encore pour le secours que tu daignes encore à nous accorder encore en cette matinée bien, pour que nous puissions nous tenir encore dans ces lieux afin que, Seigneur Jésus, tu puisses encore nous parler, tu puisses encore agir encore parmi nous, tu puisses encore, oh Dieu, nous guérir, nous rétablir encore dans notre position, mon bien-aimé Père Saint, parce que nous sommes ton peuple à toi, le troupeau de ton pâturage, et ta main puissante conduit encore, parce que tu as vraiment jugé de pouvoir de prendre, prendre soin de chacun de nos bien mes de pouvoir prendre soin de, son troupe, de ton troupeau à toi, mon bien-aimé Père oh Dieu, que toi, tu, tu conduis, tu nourris, tu, tu diriges encore davantage, mon bien-aimé Père Saint, parce que tu es réellement notre seul guide et notre seul sauveur, et notre roi, notre rédempteur, béné pas de Tu es le, le souverain sacrificateur, béné Père saint Dieu, qui a eu à pouvoir agir aussi pour nous, Père Saint, afin que nous puissions obtenir cette rédemption éternelle, mon sauveur. Ce matin, nous avons chanté les chants des Sion pour ta gloire. Nous, nous sommes réjouis aussi, béné pas de de réaliser que nous avons encore le, le souffle des vies, Père Saint, Dieu, pour que nous puissions te louer, Père Saint, Dieu. C'est vrai, tu nous as crié pour cela, Père. Je prie encore pour ton peuple qui, en connexion encore ce matin dans le lieu où ils se trouvent, dans leur maison, dans différents endroits. Seigneur, qu'ils soient aussi bénis et protégés par toi, mon béni, mon Père Saint-Dieu. -oh tu nous connais, mais qui mon Père Tibissant, -oh nous te remercions pour le pardon de nos péchés, mon Père de -oh Dieu, nos iniquités. Aussi nos manquements, mon bénémoine, Père -saint -oh Dieu. Nous voulons dire dans ta présence à toi, mon étant sanctifié et purifié par toi, être éclairé, conduit par toi, Père. Merci pour le psaume, merci aussi pour les cantiques, merci aussi pour les prières, l'adoration aussi, mon béni, mon Père Saint-Dieu, -oh parce que tu as fait de nous un peuple qui est censé pouvoir te servir et t'adorer comme tu le veux, Seigneur. Sois béni pour ce que tu fais, Père Saint-Dieu, comme nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour ce nouveau jour qui nous accorde de pouvoir être parmi les vivants mais comme... L'Écriture le fait savoir, le vivant, le vivant, ce sont ceux-là qui te louent, ô éternel. Et, et nous sommes de ceux-là qui, ce matin, reconnaissons la grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir avoir cette possibilité de l'appeler, effectivement, et de l'invoquer aussi, comme l'Écriture le dit, en fait, que quiconque invoquera son nom puisse être aussi sauvé. Nous le remercions de ce qu'il il a eu à pouvoir réellement pouvoir à tout ce qui était nécessaire pour que nous qui ne savions pas effectivement comment il s'appelait, effectivement, comment on pouvait s'approcher de lui pour que nous ayons donc cette grâce de pouvoir nous approcher de lui. Nous le prions aussi de pouvoir aussi nous assister en toute chose comme il le fait et surtout aussi consoler aussi ceux qui sont aussi dans le moment le plus difficile. Nous pensons à, à notre sœur Bélie qui vient de pouvoir perdre un membre de sa famille, c'est sa tante mais cette tante est, est vraiment comme était vraiment comme sa propre mère et elle est dans une tristesse aussi profonde parce que c'est une personne qui a beaucoup pris soin d'elle et qui l'a assistée jusqu'à ce qu'elle soit devenue aussi grande comme elle est devenue effectivement. C'est vraiment une personne très très très très proche et très importante aussi dans dans sa propre vie. Que le Seigneur puisse consoler notre sœur, qu'il puisse réellement aussi l'assister et pour cela, nous allons prier le Seigneur pour qu'il lui accorde aussi la, la consolation, non seulement à elle mais aussi à toute sa famille et aussi à tous ceux qui aujourd'hui sont tentés de pouvoir pleurer de l'autre côté là-bas. Il est le consolateur qui console effectivement et, et qui pourvoit aussi pour tout le besoin. Tendre Père et précieux Soba, nous nous devant ton trône de grâce pour te prier pour notre sœur Bélie personne qui a perdu un membre de sa famille. C'est vrai, oh Dieu, la mort est toujours quelque chose qui arrache. Mais qui est douloureuse, mon bénémoine parce que les personnes que nous aurons toujours à voir, lorsque s'en vont, Seigneur Jésus-Christ, il y a un vide qui reste parmi nous, Père. C'est pourquoi nous te supplions pour que tu puisses davantage l'aider, la soutenir encore, la consoler, Père Saint, parce qu'il est vraiment à toi, c'est ta fille, c'est ta servante, mon bénémoine Père Saint. Elle a besoin de son Dieu encore en ce jour, comme celui-ci, mon bénémoine, Paté où le diable a frappé aussi sa maison, sa famille, mon bénémoine que tu puisses encore la soutenir, mon bénémoine, Père Dieu. Et c'est là aussi qu'ils sont aussi affligés dans sa famille, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Père, console le souviens-toi aussi les son notre bien-aimé frère Jonas, Saint-Denis, pour Dieu, ses enfants aussi bien-aimés, Père qui dans ces instants sont aussi attristés, par mais tu es le Dieu qui console, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est toi qui peux le faire. Nous ne sommes que des hommes, mon bien-aimé Père Le mot, les paroles que nous pouvons, saint ne peuvent pas être comparables à ce que toi tu fais, faire dans sa vie, bien-aimé pâtissants Dieu, puisses accorder cela. Nous te remercions pour ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de jésus christ amen. Nous disons merci à notre Dieu. Et dans notre marche avec les seigneurs, nous ne savons pas comment est notre lendemain, mais ce que nous savons, c'est que quand il nous donne notre aujourd'hui, nous devons saisir l'occasion de pouvoir prendre l'aujourd'hui. Et y accrocher effectivement, nous accrocher comme il voudrait pour que nous puissions être sûrs et certains de tout ce qu'il pouvait arriver aussi dans nos lendemains, soit aussi des choses sur lesquelles nous pouvons aussi avoir confiance que les Seigneurs, notre Dieu, comme il a dit, que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment l'éternel. C'est pour cela que dans notre aujourd'hui, nous devons l'aimer de tout notre cœur. Et que si le lendemain aussi nous avons des difficultés, des situations, des épreuves, nous ressentons toujours fortifiés aussi dans la foi en sachant qu'effectivement que toute chose concourt pour le même cinquième d'éternel et que l'éternel, notre Dieu, nous conduit. Nous le remercions de tout notre cœur parce qu'il nous a fait cette promesse qu'il ne nous abandonnera pas et qu'il ne laissera pas effectivement aussi dans les ténèbres et comme il a aussi dit aussi cette parole en disant, dans Joël, je pense cela dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et c'est ce Dieu-là, effectivement, qui a toujours été fidèle depuis les temps anciens, et qui a toujours fait ses promesses, mais qui a toujours aussi tenu aussi ses promesses, qui a dit qu'il veille sur sa parole, qui est toujours aussi le même jusqu'à aujourd'hui, effectivement, qui ne pourra pas changer d'un iota, parce qu'il il est l'éternel, donc il n'y a pas de variation ni de changement en lui. Donc c'est ce même Dieu-là que... Nos frères qui sont dans les temps, qui, qui étaient dans les temps aussi, effectivement, ceux-là qui l'ont adoré, qui ont été conduits, qui ont été éclairés, qui ont été soutenus, même dans les moments les plus difficiles. Ils ont espéré, ils ont eu confiance en lui et ils ont été relevés. C'est le même Dieu aussi que, que nous servons aussi aujourd'hui. Et comme. Nous pouvons aussi le voir aussi dans, dans, dans les scènes d'écriture et ici dans, dans, la révélation de sa parole, effectivement, comme Moïse avait donc posé, donc, la question de savoir, qui est-ce que je leur dirais qu'ils m'envoient pour qu'ils croient qu'effectivement que c'est vraiment toi, effectivement, qu'ils sachent qui, parce qu'ils demanderont son nom. Il a dit effectivement que dis-leur que les je suis, m'envoie vers vous, effectivement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. ainsi que le Seigneur Jésus-Christ aussi a répondu aussi en disant aux pharisiens, aux saducéens, tous ceux-là qui avaient des compréhensions tout à fait erronées des scènes d'écriture, effectivement, qui parlaient de la résurrection, effectivement, avec l'exemple que vous avez eu, qu'un un frère a eu un, un, un homme a eu pour sa femme, et puis cette femme, il avait aussi des frères, mais cette femme, l'homme est mort, effectivement, et puis tous les frères ont eu à pouvoir la voir à la résurrection, et c'est là la femme de qui effectivement ainsi. C'est ainsi que leur Seigneur a répondu, effectivement, que vous lisez ces écritures, mais vous ne comprenez pas, effectivement, aussi la pensée de Dieu, effectivement, cela, et en disant que quand on parle de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ce n'est pas un Dieu de vivant, c'est un Dieu, c'est un Dieu, de, ce n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vivant, effectivement. Donc, il a voulu montrer aussi que tous ceux-là qui ont eu à pouvoir placer aussi leur confiance en ces dieux, ben, ils n'étaient pas morts, ils étaient aussi vivants, gardés, pour un temps, effectivement, ce même Dieu qui a eu à pouvoir faire cela aussi, à démontrer qu'il fallait qu'il y ait un temps où, effectivement, que cette vie devait se manifester. C'est pour ça que nous voyons réellement qu'il y a eu donc ce temps de souverain sacrificateur avec Aaron, autant la loi, et aussi nous sommes passés au temps de la grâce avec le souverain sanitaire selon l'ordre de mix. Mais c'est dès qu'effectivement, comme nous l'avons entendu, là où il y avait la mort, effectivement, ben, la vie est venue. C'est pour ça qu'on nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, c'est la réalité, l'accomplissement, effectivement. C'est-à-dire que nous avons reçu cette grâce, comme l'Écriture le dit aussi dans les Saintes Écritures, dans Jean chapitre 1. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu, effectivement. Là, nous avons reçu maintenant la vie, c'est pour ça que nous sommes maintenant appelé le peuple de Dieu des fils et des filles de Dieu parce que la vie a été donc manifestée donc la vérité et la vie a été donc manifestée donc en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pour ça que nous pouvons réaliser que le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est bien bien lui-même le Jésus du Nouveau Testament qui continue à pouvoir agir encore aujourd'hui quelle grâce dans ce qu'ils l'ont réellement reconnu, qu'ils l'ont reçu parce qu'il a dit que s'il consent à donner sa vie, il verra donc une postérité et il prolongera donc ce jour effectivement. Nous le remercions de ce que nous a toujours tenu aussi par sa main et comme il a dit effectivement que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, il n'a pas permis effectivement certainement que le monde sera couvert effectivement d'une manière ou d'une autre de tout ce qui peut se passer mais le peuple de Dieu est gardé effectivement dans la lumière pour que il puisse être rassuré effectivement par ces dieux vivants qui ne changent pas, qui est toujours le même effectivement et qui quand il fait une promesse il la tient comme nous l'avons vu je pense ou entendu effectivement le jeudi avec Abraham auquel il avait fait la promesse effectivement et que sa postérité n'était pas encore là, mais il avait fait la promesse pour sa postérité et temps marqué, c'est Dieu est venu effectivement pour faire sortir effectivement la postérité d'Abraham de l'esclavage où ils étaient effectivement pour le conduire effectivement dans le pays donc de la promesse où lui-même avait fait promesse à Abraham qui s'était lui-même aussi reposé effectivement, comme il avait fait savoir effectivement, mais sa postérité, il en prenait soin. Donc ce même Dieu a eu aussi à pouvoir faire aussi les promesses pour le temps, dans le nous, nous nous trouvons effectivement aussi. Nous sommes heureux de pouvoir réaliser que jusqu'à ces jours, notre Dieu a toujours été fidèle dans sa façon de pouvoir faire les choses, C'est fidèle effectivement à, à sa parole, fidèle à, à ses promesses, comme il est dit. Il reste fidèle malgré notre infidélité, donc il demeure toujours le même Dieu qui a la capacité de pouvoir accomplir. Le problème, c'est que le monde a tellement eu à pouvoir s'éloigner de Dieu puisque ils ont choisi plutôt la science par rapport effectivement à, à, à au Seigneur notre Sauveur et à sa parole. Ça, cela me fait penser à une chose lorsque notre frère Nicolas euh, qui me posait la question et qu'on parlait avec lui effectivement et que je lui ai rendu simplement quelques deux trois témoignages, effectivement, de la puissance de Dieu, comment Dieu a toujours eu à pouvoir agir, effectivement, parmi nous, par des miracles aussi puissants, des, des guérisons, même des enfants mal formés, effectivement, auxquels il a, comme je lui dis aussi l'autre nous étions... C'était dimanche d'avant, notre frère euh, ici, euh, Juliard, était vraiment très malade et son état n'était pas tellement très mais vraiment quand on dit malade, maintenant dans le corps antérieur, effectivement, il était pas tellement très bien, que Dieu le bénisse. Et alors, euh, il, il m'avait demandé de pouvoir prier pour lui. Alors que quelque chose s'est passé, effectivement, et il était assis euh, dans la salle, et j'apportais la parole, et puis bon, et la parole était tellement aussi, le Seigneur nous a tellement assisté pendant ce temps-là, il est venu, effectivement, nous écoutions la parole, il écoutait la parole, effectivement, parce que c'était aussi la parole qui rentrait dans le cœur, et la parole est rentrée dans son cœur, là où il était assis, je crois qu'il était assis, là, effectivement, et, et c'est extraordinaire, il a senti tellement quelque chose qui est rentré en lui, il était guéri instantanément et complètement de tout ce qu'il avait comme problème l'intérieur. Et, et, et, et cela s'est manifesté d'une manière instantanée, juste par la prédication de la parole. Donc j'ai rendu ce témoignage effectivement au frère. C'est vrai que le frère peut-être ne vous a pas rendu ce témoignage Quand on aura l'occasion, si nous nous retrouvons, retrouvons, le frère pourra vous le rendre lui-même. Alors, j'ai rendu ce témoignage effectivement au, au frère Nicolas avec deux trois autres témoignages, effectivement des bébés mal formés que Dieu a accordé la grâce. Et ce soir. Alors il m'a dit qu'il est parti voir son père, parce que son père est de si malade effectivement et que et son père c'est quelqu'un qui, qui qui a qui a un cœur comme ça. il s'est dit il s dit athée, effectivement alors lui a rendu c'était bref il dit mais voilà vraiment ce que Dieu fait et son père il dit que son père était sceptique il dit son père dit mais pour que moi je crois, il faut qu'il y ait une preuve scientifique alors, c'est pour dire que les hommes sont tellement à euh, aller loin des, des choses qui sont de Dieu, évidemment, c'est un effet qu'on peut lui donner, hein, c'est-à-dire que, ça veut dire que bon, là où le, les enfants avaient été mal formés, que quand son on a, étais maintenant bien formé, ils ont le preuve, évidemment, bon, on va pas entrer là-dedans. Mais c'est pour dire que l'humanité et les hommes, en plus, font confiance, en plus donner leur cœur, effectivement, aussi, leur foi, leur confiance, effectivement, parce que vous direz que c'est pas possible. Mais en fait, pour que, euh, on puisse arriver à pouvoir euh, considérer un médecin dans ce qu'il dit, il faut qu'il puisse avoir quand même foi dans ses médecins. cest que la médecine, effectivement, les gens, quand le médecin dit quelque chose, le docteur dit quelque chose, mais tout le monde croit en cela. Et c'est comme nous entendons aujourd'hui, nous avons ce problème de pandémie. Donc quand on entend euh, ces infectionneuses, effectivement, dire effectivement qu'il faut faire comme ça, évidemment, tout le monde doit croire, effectivement, que quand nous ferons comme ça, eh bien ça s'illera comme les, les médecins l'ont dit. Mais la parole de Dieu nous dit aussi de, de faire comme ça. Les hommes ont difficile de croire ce que Dieu dit. Ils ont facile de croire ce que la science dit, ce que l'homme dit, effectivement. Bon, voyez-vous, c'est cela qui a fait que les hommes se sont tellement éloignés de Dieu, effectivement. Ils ont voulu choisir, effectivement, euh, la capacité intellectuelle. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais su comprendre, effectivement... Quand on observe, en réalité, les, par exemple, les constructions anciennes, on en découvre encore aujourd'hui, comme les pyramides, effectivement, ils se sont posés la question de savoir, mais quelle technique ils pouvaient avoir Alors que c'était, comme on l'appelle, effectivement, aujourd'hui, avec la, la connaissance qu'on a aujourd'hui, c'était vraiment des primitifs, en fait, etc. Mais, mais quelle technologie ils pouvaient avoir, effectivement, pour soulever des, des, des, des, des bétons comme ça, effectivement, et, et les poser comme ça Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé des machines qu'il faut pour... Or oh, vous savez... Ils avaient aussi atteint effectivement un niveau très élevé les temps, effectivement, parce qu'ils ils avaient abandonné les choses de Dieu, puis ils se sont donnés toujours plus vers les, les, les, la science, la connaissance, puisque quand Noé est venu avec un message tout à fait simple, c'était quoi ben, Il va pleuvoir. Et Dieu du ciel va détruire cette terre, ce monde que vous voyez ici, effectivement, par l'eau. Évidemment, et c'est lui qui voudrait être sauvé, il faut qu'il rentre dans l'arche, cet arche-là. C'est lui qui devait fabriquer l'arche, effectivement. Mais les hommes l'ont trouvé comme un fou. Parce que, avec leurs appareils de pluviométrie, comme on les appelle, effectivement, ils ont scruté, ils ont sondé, ils n'ont pas vu pff, de l'eau. Mais c'est qu'eux, ils ne savaient pas. C'est que quand Dieu dit quelque chose, effectivement, c'est qu'il a déjà pensé à la chose. Ce que nous avons l'impression que à Dieu il arrive non non non non non non non non non, il est la sagesse même de sagesse c'est à dire que avant même que le commencement ne soit il connaissait c'est à dire que il savait effectivement que cette chose allait se passer en fait si si si Dieu est surpris c'est qu'il n'est plus Dieu il ne peut pas être surpris parce que ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 6, ça ne pouvait pas surprendre Dieu. Il savait très bien parce que pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il soit maître de toutes choses, qu'il puisse contrôler chaque chose, même les battements de tes yeux, même les battements des ailes, de... oui, des mouches, des céci, même, même les vers qui sont en dessous de la terre, qui vivent là, il y a quand même la vie que Dieu lui a donnée. Donc Dieu doit contrôler même dans les fins fous là-bas, ou des petites bêtes que vous ne voyez même pas, des microbes, tout ça Dieu doit contrôler. Parce qu'ils ne peuvent pas agir sans que Dieu donne quelque chose, en fait. C'est pour ça que... Et donc, ils savaient, effectivement, que... C'est pour ça que quand euh, Noé est venu, la science avait atteint son opposé. Parce que ce qu'on appelle la science, effectivement, méfienne, c'est toujours l'adversaire, en fait. Il veut donner sa compréhension. Et... Parce que, n'oubliez pas, Satan avait été doté d'une intelligence. Ah oui, Dieu l'a dit, il fallait il mettait les seaux à la perfection. Je suis certain, il n'était pas encore certain, c'était ce chéri protecteur qui avait, avec des pieds la vous connaissez cela, effectivement. Et, et alors, il, il était il était vraiment, il avait la connaissance, effectivement, aussi. Donc, euh, oui, alors, c'est vrai que. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé C'est que <rire> lorsque la chute est entrée, eh ben. Il a donné aux jeunes effectivement, sa, sa connaissance. Il a voulu... C'est pour ça que vous voyez par exemple quand on parle des miroirs, des numérodes, mi mi effectivement. C'était maintenant cette intelligence diabolique que Satan commençait à pouvoir distiller. C'est vrai qu'on n'était pas entendu cela. On l'appelait les vaillants chasseurs, effectivement, ainsi Cet homme, hein, c'est des numéros, effectivement, qu'on a entendu parler, ces Miramis, effectivement, et puis avec Partez euh, les papillons, Tout c'est une de l'idolâtrie, évidemment, avec même les cultes que vous voyez aujourd'hui. Ah, c'est les catholiques avec un euh, mari, avec un petit bébé. Quand on vous dit que c'est Jésus. Non, ne croyez pas, parce que c'est l'écu de Sémiramis, effectivement, qui était donc la maman des Numéros. Donc, euh, Numéros, était considéré comme un petit dieu. C'est là. À ce moment-là, effectivement, Satan commençait à faire distiller, effectivement, son poison. Ils n'entrent pas dedans. Donc, effectivement, ils ont atteint cet apogée, effectivement, parce que surprise et surprise, il n'y a pas tellement très très longtemps, ils ont découvert qu'effectivement, que dans les fouilles, dans les fouillant, qu y a quelque chose de temps ancien, même qu'à l'époque, effectivement, lointain. Ils avaient déjà des ordinateurs. Oh oui, oui, oui. Oui, je... Oui, ils se dit, mais c'est impossible, incroyable. Comment dire dit Oui, bien longtemps avant, ils ont trouvé effectivement des formes de machines qu'ils avaient fabriquées avec disques durs. Oh, oui, oui, oui, oui, oui. oui. Ce qui veut dire que la science a fait qu'effectivement ça sert à venir, a fait que l'homme davantage se éloigne effectivement des choses qui sont tellement si simples parce que c'est la tête et l'intelligence qui peut être, être en fait assiste. En fait c'est-à-dire qu'à toujours en action, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est ce que la facilité, donc c'est le moyen par lequel Satan s'est arrivé à pouvoir voir les gens, les moi, l'orgueil, parce qu'il dit, mais moi je pense, moi je deviens l'architecte, moi je deviens, ceci effectivement, et sinon, c'est-à-dire moi je dois penser là. Donc quand, quand je sais faire ça, donc je réfléchis comme ça, fait comme si c'est-à-dire que tu deviens quelqu'un qui se sent beaucoup plus important. Alors Satan joue toujours sur le notre moi. C'est pour ça que les contraires de Dieu... C'est l'humilité, c'est-à-dire que je ne suis rien et c'est là la force d'un croyant. L'humilité, c'est-à-dire que je n'ai pas la capacité, parce que la capacité de faire tout ça, ce n'est pas moi, c'est lui qui a eu à pouvoir faire ce qui se trouve. C'est-à-dire que pour que moi je sois un être, mais je ne me suis pas créé moi-même. Je ne me suis pas doté de l'intelligence moi-même. Non, c'est que, que quelqu'un a fait. D'ailleurs, je pense que même les machines qu'ils ont aujourd'hui, les ordinateurs, ils peuvent quand même ne plus que réfléchir un tout petit peu. Un ordinateur ne peut pas réfléchir si on ne l'a pas programmé. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un homme, un homme, un être humain, pas une machine, mais un homme qui a d'abord pensé au programme, il dit, mais ce programme ici, je le mets là, et puis il vend le programme, et puis normalement, il me mais je vais créer sur programme pour programmer. Donc il faut qu'il y ait d'abord un penseur, c'est-à-dire un eh homme, parce que le faire n'est pas, pas l'intelligence. Mais je programme le programme pour faire les programmes. C'est comme ça qu'il y en a des programmes. Parce que c'est devenu, il y a quelqu'un donc, imaginé une machine qui dit, moi je me crée moi-même. Je dis, mais tu ne peux, peux pas te créer toi-même, en fait, on t'a fabriqué. Alors c'est ça en fait aussi qui fait que l'être humain, en réalité, effectivement, il arrive à ce moment et il s'est dit, mais non, moi je suis plus intelligent, moi je suis capable, mais toute intelligence que tu as de certaine manière ou d'une autre n'est jamais venue de toi. C'est que quelqu'un a eu à pouvoir créer ce qu'on appelle l'intelligence. ah Bien sûr que oui. Les créateurs qui a créé les cieux et la terre, t'habillent dans, dans un univers, effectivement, ils parce de voir comprendre que ça c'est un arbre, parce que tu ne connais pas ce que c'est qu'un arbre. Ça, c'est un arbre. Celui qui te dit c'est un arbre. Celui qui te dit ça c'est un fruit. Donc, ça, donc, ça dit qu'il te donne, en fait, un esprit, ce qu'on appelle l'esprit humain, qui a en soi, effectivement, aussi doté de la connaissance de Dieu. C'est comme ça. Effectivement, Ça, c'est l'arbre, ça, c'est un chien, ça, c'est une chair, parce qu'il euh, y a une différence entre un chien et ceci. Parce qu'il y a cet esprit-là qui est dans l'homme, qui peut différencier, effectivement, les choses, effectivement. Ça dit que Dieu a eu à pouvoir mettre, effectivement, des choses, effectivement, comme là. La conscience, effectivement, la mémoire et tout ça qui fait que l'homme soit ce qu'il est. Donc, nous voyons que effectivement comme la science a eu à pouvoir réellement aussi commencer, les hommes ont eu à pouvoir prêter attention à la science, ils se sont donc éloignés de Dieu. C'est ainsi que Dieu vient vers nous avec un message tout à fait simple en disant que cette terre va être détruite par les autres. Mais comme je le disais tout à l'heure, la science avait pris tellement de l'ampleur, la connaissance de l'homme. N'oubliez pas ce que vous entendez, frères et sœurs. C'est exactement aussi la même chose okay, dans, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est que la connaissance intellectuelle des hommes commence à atteindre aussi ce qu'on appelle leur propre apogée. Parce que l'homme va jusqu'à pouvoir avoir la possibilité de déterminer les ADN. Bon, pas parental. Mais maintenant, revenons d'abord là-bas. Alors, Dieu vient avec un message tout à fait simple. Parce que Satan pense qu'il est le plus intelligent, qu'il a la connaissance suprême. Mais en fait, cette connaissance qu'il peut avoir est limitée parce que la connaissance, évidemment, c'est Dieu qui donne. Donc, là, ce qui est devenu des chiens aujourd'hui qu'on appelle Satan, donc, les euh, serpent, ne peut rien faire, il ne peut même pas crier, il ne peut rien faire parce que euh, la création vient d'abord de Dieu il faut que vous compreniez ce que ça veut dire ce que je donne pendant. la création ça veut dire c'est-à-dire que la connaissance de choses vient donc de Dieu aucun ange n'avait la connaissance ça veut dire que, si, tous ces anges-là ont été créés par Dieu Dieu est l'unique qu'on appelle Elohim existant par lui-même en dehors de lui, il n'y a pas de vie en dehors de lui, il n'y a pas d'existence. C'est lui qui amène les choses à l'existence. C'est pour ça que nous voyons que la Bible nous dit clairement qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. cest à que c'est quand il est sorti de l'éternité que, qu'à ce moment-là, qu'on peut parler du temps. C'est lui qui a créé le temps. Parce qu'avant, il n'y avait pas de temps. Avant, c'était donc l'éternité. Donc, lui, sortant de l'éternité, il, il place en fait un, un, un organe qu'on appelle le temps. Pourquoi le temps Pour déterminer les moments. Parce que nous entrons maintenant dans quoi Dans la création. -ce, que, ce qui veut dire que là, ce moment-là, il créa, qu'est-ce qu'il a créé effectivement Les cieux et la terre. Pourquoi a-t-il créé les cieux D'abord, il dit, le ciel est mon trône. Et la terre, effectivement, nous marche pire. C'est-à-dire que quand il a créé les ciels, les scènes et qui tout nous montrent effectivement qu'est-ce qu'il a fait dans les cieux. C'est là que nous, nous trouvons dans le livre des au chapitre 2, car il a dit que les anges de Dieu l'adorent. Donc il a créé les anges pour qu'ils puissent l'adorer. Vous connaissez cela, non Donc les anges ont été créés. C'est-à-dire que criés, alors si ils ont été créés, cest veut dire que Dieu les a dotés de quelque chose. Donc la connaissance qu'ils peuvent avoir, effectivement, même la puissance de pouvoir se déplacer, c'est Dieu qui les a dotés de cela. Parce que le but est de quoi Qu'ils servent Dieu, qu'ils adorent Dieu, effectivement. Et tout ça, tu les as mis dedans, effectivement. Alors, ce qui veut dire que toute connaissance qu'on peut avoir, que ce soit tout ce qu'on peut avoir dans l'univers, même les anges, effectivement, c'est la connaissance qui vient des dieux. Et qu'est-ce que les diables fait simplement Qu'est-ce que c'est que le mensonge les mensonges, c'est la perversion de la vérité. Donc, il n'invente rien. Il pervertit simplement. c'est la chose. Parce que, qu'est-ce qu'il peut donner les plus, effectivement Il ne peut rien donner de plus. C'est parce que c'est lui qui donne plus, c'est Dieu. Qui, qui peut faire ce qu'on appelle l'upgrade, c'est-à-dire monter de plus en plus, effectivement. Parce que c'est lui qui connaît, et Satan ne connaît rien d'autre que ce que Dieu permet, que ça soit connu dans la connaissance. Est-ce que vous comprenez parce que si Dieu ne permet pas que ce soit connu dans la connaissance, personne ne peut. D'abord, pour que nous puissions comprendre ces choses effectivement, fait que nous se pourquoi nous entendons cela. C'est comme quand les saintes écritures nous font savoir lorsque le Seigneur a posé la question à ses disciples. Parce que vous comprenez, parce que quand c'est une connaissance qui est, connaissance que Dieu a permis qu'on sache, mais en fait, tout le monde est limité là. Les gens sont limités à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez Je parle à tout le monde cest à que c'est la connaissance que Dieu a voulu que ça soit connu de tous, à ce niveau-là. Mais en fait, Satan ne peut pas voir plus. Il est à un niveau de cette connaissance que Dieu a donnée à tous. Est-ce que vous comprenez Donc maintenant, le seul qui possède la connaissance au-dessus, c'est Dieu. S'il veut ajouter, c'est lui qui peut ajouter. Donc Satan ne peut pas ajouter à la connaissance. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire plus que ce qu'il sait que c'est faisable. Mais Dieu, lui, il peut faire plus parce qu'il est infini. Quand on dit éternel, Satan, là, cet ange-là, j'aime Dieu parce qu'il est vraiment très beau. Oh, que son nom soit béni. Oh, il est vraiment d'une sagesse extraordinaire. Nous aimons ces dieux. En tout cas, moi, je l'aime, ces dieux. Je m'agenouis devant ces dieux, je m'incline, il est sage. Vous vous rendez compte Il est vraiment merveilleux. C'est pour ça que nous l'avons entendu notre voix ici. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui Aucun. Okay. Imaginez si c'était, non Dieu tu es bon. Imaginez si c'est chérubin pour te dire que, que Dieu lui avait donné la vie éternelle. Non, il est sage. Donc Dieu, lui pensait qu'il est, éternel. Dieu lui a donné, il ne lui a pas donné la vie éternelle. Mais c'est à toi que Dieu donne ma vie éternelle. C'est extraordinaire. Hein? Et, et voilà que quand, quand on dit que c'est Dieu qui connaît plus, il faut que ça soit compris, effectivement. C'est comme quand le Seigneur Jésus pose la question, mais qui êtes vous donc que je suis Dans les fils de l'homme, ils ont répondu ainsi, effectivement. Non, non, personne ne pouvait savoir, effectivement. Et puis c'est Pierre qui se réveille, qui dit, mais tu es le Christ. Le Fils du vivant, qu'est-ce qu'il lui a dit Ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé ça. Et c'est mon Père, donc Dieu ajoute la connaissance. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Satan ne peut pas connaître effectivement la pensée de Dieu. C'est impossible. D'ailleurs même, vous pouvez regarder et réaliser cela, ce que même la pourquoi aller jusqu'à la pensée de Dieu Que Dieu me pardonne. Mais la, juste la pensée de l'homme. L'homme tel que l'homme se trouve. Mais Ne vous laissez pas intimider, non, non Satan ne peut pas. Il, en fait, comme il est un esprit malin, qui est aussi un, un démon, il, il essaye de pouvoir un peu supputer son. Il arrive à de faire, de faire de faire dire quelque chose, effectivement. Mais en fait, le seul qui peut connaître tes pensées, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu qui sonde leurs reins et les cœurs. Mais Satan ne peut pas cela. Donc, c'est Dieu qui peut arriver à pouvoir faire des choses plus et donner encore plus, effectivement. Et Satan reste toujours, effectivement, limité, effectivement, dans les sphères dans lesquelles Dieu lui a donné des pouvoirs faits. Je vous donne encore un, un, juste un exemple pour que nous rentrions encore davantage là-dedans. Vous vous souvenez quand... Dieu, le Seigneur a eu à pouvoir dire à Satan qui se promenait, c'était qui comme cela D'où viens-tu Je venais me promener. C'est comme ça qu'il est, il toujours. Et puis il dit, mais as-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il dit, un homme intègre, craignant le matin. Il dit, il dit, il dit, il dit est-ce est, d'une est, est, est manière désintéressée que cet homme-là t'essaye Il dit... L'as-tu pas béni, l'as-tu pas fait Vous connaissez cela, effectivement. Il dit, mais mais tout simplement, c'est bien, il va te maudire en face. Dieu a permis. Et puis, Dieu lui dit, je te permets de toucher à ses biens. Et puis, quand il a touché au bien, ça n'a pas marché. Il a vu que il était intègre. Et puis, ça a dit, mais il dit, mais touche à sa peau, pour, pour, pour, parce que c'est que l'homme, c'est la santé. Il dit, mais touche à sa peau, tu vas voir. Et bien, il dit, mais je te permets de toucher à sa santé, mais pas à sa vie. Non, vous entendez Je te permets. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir le droit de pouvoir faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que Dieu contrôle... En fait, il faut que nous puissions sortir effectivement de la peur, de l'incertitude, des choses effectivement. Parce que, à moins que nous n'ayons pas compris, ni saisi, ni même pu avoir la foi en ces dieux. Pour que qu'à chaque moment, on est simplement désemparé, on ne sait plus tellement très bien. Que... Non, non, non, non, non, non. Dieu permet, et comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre, quand Dieu permet une preuve dans ta propre vie, c'est d'abord, effectivement, qu'il te connaît d'abord. Il sait une chose que, avec lui, je peux permettre ça, jusqu'à là, il va tenir. Parce que par cette épreuve qu'il va tenir, qu'il va avoir ici, il va en sortir fort. Et ce que Satan ne sait pas aussi, ça c'est ce que Dieu merveilleusement est bon pour nous. Ce que Satan vient avec des épreuves parce qu'en fait il veut tabattre. c'est pour ça que il faut que nous d'abord nous puissions avoir cette assurance de pouvoir croire que nous sommes fils et filles de Dieu. Être nés de Dieu, nous avons reçu la parole de Dieu, nous avons reçu Dieu, nous avons de tout notre cœur effectivement, nous l'avons expérimenté. Parce bah, ça, si tu es, tu es vraiment certain de cela alors, tu connais qui tu es. Alors Satan, quand il vient avec des épreuves, effectivement, quand il vient, effectivement, pour pouvoir nous attaquer, nous détruire, effectivement, parce qu'ils sont désir, quand je les attaquerai, effectivement, ils vont tous s'effondrer. En fait, ce qu'il ne le sait pas, c'est que quand il vient, effectivement, Dieu transforme cette là cette épreuve-là par laquelle il vient avec la haine, la effectivement, en une arme pour toi, en fait, tu arrives à pouvoir avoir une connaissance plus. Parce que si tu ne passes pas par l'épreuve, tu n'apprends rien. Lui, sait pas qu'effectivement, que quand il vient, effectivement, que ce pour ton bien, lui, vient pour te détruire. Mais Dieu, vous direz, mes frères, mais, frère, mais qu'est-ce que le Seigneur avait dit de, de, de, de, de, de, de, de, de ces prophètes, effectivement, ici, dans Balaram Il dit Balaam Balaram était allé avec le désir de pouvoir maudire le peuple d'Israël. Mais moi, l'éternel, j'ai changé la malédiction en bénédiction pourtant qu'on lui dit que toute chose, toute chose, qu'on pour le bien de ceux qui aiment l'éternel. Et il dit aussi que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce que quand l'arme, comme c'est une arme, non il vient vers toi. Mais Dieu transforme. Et la chose qui pensait qu'elle allait te détruire, effectivement, te fait sortir encore beaucoup plus fort. Bon. C'est ainsi que dans ces temps où ils avaient atteint cet apogée dans la connaissance, effectivement, faisant confiance à, à, à ce qu'ils avaient sous leurs mains, machine, mais Dieu envoie un message tout à fait simple. Il faut réaliser, une chose frère et vous qui êtes à l'écoute, il faut pas avoir confiance à ce que les hommes disent. Vous êtes instruits dans les choses de Dieu. La Bible dit effectivement que, que tout homme, c'est-à-dire quand on dit tout homme, c'est chaque être humain, soit reconnu pour menteur. C'est écrit dans les Écritures de que tout homme soit reconnu pour menteur, mais Dieu seul soit reconnu pour vrai. Le commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était... Donc, c'est notre foi doit être fondée et basée et inébranlable dans la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour ça que nous sommes appelés à, à pouvoir vraiment, vraiment, vraiment veiller à ce que ce que nous entendons, ce que nous recevons, ce qu'on nous dit soit réellement la parole de Dieu, parce qu'ici c'est la parole de Dieu et doit être conforme à ce que Dieu nous a réellement aussi donné. Donc. C'est là que nous réalisons, comme les scènes à qui tout le fait savoir, que c'est vrai que, que tout homme soit connu pour menteur, mais que Dieu seul soit reconnu réellement pour vrai. Parce qu'en ces temps-là, la science avait atteint son apologie, effectivement, comme jusqu'aujourd'hui vous pouvez le voir, il se pose la question encore, comment est-ce possible que quelle technique ils avaient, même la peinture et c'est encore, après des centaines d'années, même la momification des hommes. D'un bon moment, hein. hein? C'est un bon moment, effectivement, et et là, je suis là, puis on voit comment ils ont construit, comment ils ont porté, et quelle machine, quel ceci, quel cela, ainsi effectivement. Oui, jusqu'à ce jour, effectivement. Et puis. Vous savez ce qu'ils ont eu à pouvoir trouver, effectivement, que dans les, les, les, les catacombes, effectivement, dans, dans, les, dans, dans les constructions anciennes là-bas, temps ancien, très loin, éternel, tellement éloigné, effectivement, ils ont découvert quoi Même le contrôle sur le, le, le, le, le comme sur les Mayas. Ils ont découvert quoi Des, des, des, des dessins, des hélicoptères sur le mur. Oui, oui, j'ai vu cela. Des dessins, des avions, et même, et même, et même, dans les trésors, effectivement, oui, c'est vrai. Dans les trésors, effectivement, des, des, des anciens, effectivement, ils ont trouvé la maquette d'un avion. Un avion. Et ils l'ont même pris... Ils ont même pris, et ils sont venus avec oui dans dans les choses là, vieillons vous savez des, des, des, ils ont pris cette maquette, ils ont venu, ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont ils ont gardé la même maquette effectivement avec la forme ils avaient fait dans vous direz mes frères mais oui dans les dans les tombeaux des tombeaux effectivement des, des pharaons ils ont trouvé en fait cette, cette maquette de cet oiseau comme un avion avec vous savez la, la partie qui l'arrière de l'avion comme ça oui, oui oui oui c'est quand même terrible, on peut dire. Et puis, ils ont pris ce modèle-là, ils ont, ils ont eu à pouvoir le mettre dans leur ordinateur pour calculer le, voilà, la stabilité. Ils ont trouvé que c'est exactement comme les autres de modèles des avions que nous avons ici, si c'est stabilisé. Oui, moi j'ai vu ça, je ne vous raconte pas des histoires, que quelqu'un m'a raconté. J'ai vu même les, les dessins sur le mur, effectivement, des dessins, vous vous direz, mais c'est pas possible. Eh bien oui, j'ai vu ça, des les dessins là, effectivement, avec des amis. Ah ben bref, nous n'entrons pas là-dedans. C'est pour dire que Dieu, notre Seigneur, est venu avec un message. Tout à fait simple, contraire à la science, contraire à, à la pougée des hommes qui avaient. Ce que je vous entendez, c'est la vérité, frère et sœur. Et il a, il a pris quoi? Il a pris qui? Il n'a pas pris un, un docteur en, en sciences, euh, des nucléaires, et un père atomique et tout ça. Non! Il y a bien un, un pauvre monsieur qui était là, on l'appelle Noé, je crois c'était peut-être un, un agriculteur ou, ou quelqu'un qui, qui n'avait même pas fait des études. Donc il est allé prendre quelqu'un qui était peut-être un, un fermier ou un laboureur qui était là. Qui, qui, et quand on le regardait, il n'avait pas fait des études, effectivement, on fait confiance à à la science, à tout ça, c'est sûr et certain, nous sommes dans un monde tout à fait connecté aussi aujourd'hui, à tel point que vous devenez connecté. L'homme connecté, on ne sait rien faire sans connexion aujourd'hui. Quand on n'a pas la connexion de notre Internet, effectivement, on est malade. Et quand on doit partir quelque part, est-ce que vous avez la connexion là-bas Vous avez la connexion là-bas Parce qu'il faut rester toujours branché. Mais Noé, c'était quelqu'un qui avait laissé les branchements loin. Quand on le regardait, il dit, s'il est déconnecté, lui, il n'est pas dans la page. Oui, il n'était pas dans la page des hommes, mais il était à la page de Dieu. C'est ça, la différence, mon frère et ma soeur. Parce que toutes ces choses-là, parce que Satan aime bien embrouiller l'esprit des hommes. De nourrir des choses qui ne sont pas. Parce que c'est vrai, frère et soeur, Quand nous réfléchissons très bien, mais tout ce qui nous entoure, effectivement, c'est inutile. La plupart du temps, ça nous, ça nous éloigne quand même des dieux. Je vous pose une question, parce que bon, c'est simplement pour que nous puissions comprendre, nous revenons là-dedans. Dites-moi, quand Adam était placé dans les jardins d'Éden, quelle était sa grande préoccupation Tu l'as placé dans les jardins d'Éden il était là simplement pour. Je crois que vous, vous pouvez les lire quand même dans les scènes d'écriture. Hein. Quand on parle effectivement de la création et que Dieu aille à pouvoir créer ce, cet homme à Adam, qu'est-ce qu'il a fait d'abord Adam n'est pas venu pour pouvoir faire des choses qu'il pouvait penser. Non, Dieu avait déjà tout fait. Les jardins d'Eden, il y avait des choses à pouvoir ajouter. Non, Dieu avait tout crié et il a pris l'homme. Il a placé. Pourquoi il a placé Il est très bien, parce qu'il d'abord l'homme en question, c'est d'abord l'homme esprit. Je pense que Genèse chapitre 2 nous dit cela. Je pense que c'est deux quelque chose comme ça, si on peut trouver Genèse au chapitre 2. Hum, hum, hum.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 L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'éternel Dieu planta un jardin à l'Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu fit pousser donc du sol des arbres, toute espèce agréable à voir et bon à manger et l'arbre la, de, la, de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé, et le nom du premier jardin. Il dit, verset 15, il dit, l'éternel Dieu prit l'homme et les plaça où c'est dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Est-ce que vous comprenez Donc en fait, dans cet endroit-là, on a entendu bien que le Seigneur avait fait tout. Il a fait pousser des arbres lui-même, effectivement, ainsi, ainsi, ainsi, donc tout était fait. Donc lui, cet homme, il pouvait simplement être là pour garder, pour simplement faire des petites choses. En fait, tout ce que, que l'homme avait besoin, Dieu avait pourvu déjà pour lui. Et qu'est-ce que c'est Quelle était la chose la plus importante de laquelle cet homme devait se préoccuper C'était la communion avec Dieu. Vous posez la question, frère, mais est-ce que c'est vrai La question, c'est si la réponse est celle-ci. Si ce n'était pas vrai, pourquoi, quand Dieu est descendu, il n'a pas posé la question de pouvoir, à, à savoir à, à Adam, Adam, je ne pas vu en train de cultiver, je ne pas vu en train d'arroser les champs. Est-ce que vous comprenez Il a posé la question, mais Adam, où es-tu Parce qu'en fait, c'était, il avait toujours la communion avec cet homme. Quand Dieu descendait, il trouvait l'homme, ils avaient communion en fait. En fait, si quelque chose nous éloigne de la communion du contact avec Dieu, cette chose-là est nocive pour nous en tant que fils et filles de Dieu. Tout ce que nous pouvons posséder doit toujours être utilisé dans le sens de vouloir nous ramener en communion avec Dieu. Quelque chose qui nous est donné, effectivement. Et c'est vrai. Vous pouvez quand même réaliser, tout de même, effectivement. Prenons tout ce que la trilogie nous donne, j'allais effectivement, de cette manière ou d'une autre. Oui. Mais quand nous le, quand nous l'avons, effectivement, est-ce qu'en réalité, nous prenons du temps? Nous pensons qu'on a du temps pour donner du temps au Seigneur. Regardez, par exemple, tout autour de nous, effectivement. Toutes ces choses. Et c'est pour ça que la Bible dit, mais tout, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'il qu qu y a à pouvoir faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, certainement. Maintenant, là, on est confiné à la maison. Maintenant, il faut se poser la question. Qu'est-ce que je dois faire pendant que je suis confiné à la maison Parce que les diables aussi, ils travaillent aussi. Et, ah, ah oui, avec la technologie que nous avons. Tu es même à la maison, tu peux voyager jusqu'au Japon. Ah oui Tu es assis chez toi à la maison. Mais, vous savez, maintenant, c'est plus facile. Écoutez, frères et sœurs, c'est très important. Et d'assis à la maison, c'est plus facile. Qu'avez-vous comme besoin J'ai besoin de chaussures. Tu n'as même pas besoin de pouvoir sortir pour aller au magasin. Tu aimes un magasin virtuel. ce que c'est virtuel, non Donc vous avez, vous êtes assis chez vous, vous avez l'écran, vous avez les magasins qui sont là dedans tu peux voyager dans tous les magasins, les épiciers, effectivement. Même dans les chaussures, tu peux tout acheter. En une journée, tu es assis là-bas, tu peux faire des courses et tout. Tu n'es même pas bougé à la maison, mais on veut seulement te livrer les choses à la maison. La technologie, en fait. Et puis, on peut aller dans beaucoup de choses. Là, c'est effectivement. L'esprit fait, en fait, c'est bagadés. Partout, effectivement, cest à notre On ne se rend pas compte, mais le diable, il est tellement rusé. L'esprit de l'homme est sollicité, en fait. C'est pour ça que, que nous avons lu dans le livre, effectivement, de Genèse, qu'est-ce que le Seigneur dit Même dans notre actualité, il dit, mais, qui, par ses inquiétudes, perd du coup d'air à la durée de sa vie Il dit, mais, vous inquiétez, de rien ce n'est pas, qu pas que le Seigneur a dit que soyez des chômeurs. Parce que vous comprenez, un fils de Dieu, le peuple de Dieu, il est équilibré. Mais il dit, mais ne vous inquiétez, de rien. Si je n'ai pas du travail, c'est pas que je vais rester à la maison. Non, je dis que non, je dois je dois chercher, mais je ne trouve pas encore. Je ne vais pas me décourager, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Non, je dis, Seigneur, tu sais, si je n'ai pas maintenant, tu prendras quand même soin. Parce que mon problème en moi, c'est de pouvoir me préoccuper de ma communion avec toi. Toute la journée, toute ma vie entière, Seigneur, est-ce que ma communion est à bien Aussi longtemps que je suis en communion avec toi, je suis rassuré pour la maison, pour ceci. Même si j'ai des difficultés, c'est sûr que ça va passer, mais je suis rassuré parce que mon problème, c'est ma communion avec toi. Qu'est-ce qu'on nous dit Toute chose concourt pour qui Pour celui qui ne s'occupe pas de Dieu. Non, pour les bien de ceux qui aiment. Donc mon problème à moi, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui je t'aime encore plus que hier parce que si l'épreuve vient, dit Seigneur, c'est pas que j'ai été volé, mais je me dis, Seigneur, parce que je me suis accroché à toi, je, te dis, je me suis accroché, mais l'épreuve vient, tu sais comment m'en faire sortir. C'est ça un croyant, frère. C'est ça un fils de Dieu. C'est ça un chrétien. Parce que la Bible, dit effectivement, que les justes vivra toujours pas. La foi, certainement, cette foi, c'est ce que nous devons arriver à pouvoir comprendre que sans la foi, il est impossible d'être agréable. C'est pour ça que nous nous rassemblons, en fait, pour que nous entendions, parce que ce que Satan va chercher à pouvoir faire, c'est saper votre foi. Pour vous dire, mais, vous savez, selon la science, on a dit ça, selon ceci, si parce qu'il est normal qu'il mène en la mais regarde bien, la science, c'est l'os. que la science aura raison, parce qu'il se base il sur les choses naturelles. Mais comme nous l'avons entendu ici, la chose naturelle ici a son origine, pas des choses naturelles. Son origine est des choses spirituelles. Donc moi je dois m'occuper de l'origine, pas de ce que je vois, mais l'origine de là d'où vient ceci. C'est important et ça, la science ne peut pas arriver à pouvoir vous donner cela de certaine manière. ou Donc, voilà que Dieu vient avec un message tout à fait simple, dans une époque tout à fait plancher aussi de l'eau d'une certaine manière vous savez que ils ont trouvé c'est extraordinaire ce que ces gens ont été tellement étonnés de pouvoir voir que même les systèmes des de forêts ici et cela mais c'était déjà inventé à cette époque là le ce qui, qui tourne qui fort effectivement aussi les, les, les technologies que c'est bon bref alors il vient avec cette parole tout à fait si simple qui dit que la terre effectivement, effectivement en réalité et, et, et, et voilà qu'elle sera détruite par l'autre, nous avons lu avec vous dans les scènes écritures Genèse, tout à fait chapitre 2 ici et si vous avez prêté attention, qu'est-ce que l'écriture a dit que le Dieu n'avait pas fait plévoir sur la terre il n'y avait aucun arbuste, mais qu'est-ce qu'il a fait il est sage, hein il est Dieu, je l'aime beaucoup c'est Dieu, c'est pour ça frère et soeur nous ne soyons pas découragés la Bible est la parole de Dieu on doit croire, en fait, même dans le moment, le plus difficile. Parce que Dieu, il est tellement ça, il, il sait, il pense très bien ce qu'il fait. Il n'avait pas fait pleuvoir, mais il était quand même nécessaire qu'il y ait quand même des arbres qui poussent, quoi, n'est-ce pas Mais comment il a fait pousser les arbres La rosée. C'est écrit, c'est pas moi, c'est écrit. Donc, la rosée. Mais ces gens-là, n'avaient jamais pu, ils n'avaient jamais vu. La pluie tomber, effectivement, c'est seulement depuis qu'il existait, c'était la rosée qui venait, qui arrosait et qui bénéficiait, effectivement. Et les plantes, les arbres poussaient, c'est écrit comme ça et puis, la terre dit effectivement, il n'y avait que la jamais la pluie. Et toi, tu viens avec un message. Nous avons la science qui nous montre qu effectivement que tu viens avec un message. Tout à fait. Et puis toi, un fermier ou un, un agriculteur qui n'a même pas étudié comme nous, qui n'a même pas fabriqué ce que nous fabriquons, tu nous dis que Dieu va détruire cette terre par l'eau. D'abord, d'où viendrait cette eau-là C'est ça aussi, en fait, ce qui se passerait aussi dans notre temps, en fait. L'incrédulité a tellement augmenter qu'effectivement, à cause de la science qui bond de plus en plus, on est tellement habitué à chacun, son ce médecin personnel qu'on appelle le médecin traitant. Vous savez, <rire> il y a des années cela, quand <rire> c'était rare même que j'aille à l'hôpital. Une fois, je crois que c'était à partir de l'école, effectivement, nous étions en, en cinquième, je pense. J'étais en cinquième, cela. Puis bon, il fallait aller euh, à vie Médicale. Je suis on y va. Et puis là, fallait remplir, il faut remplir votre médecin traitant. Je dis, médecin traitant, je vous dis la vérité, je dis, médecin traitant, je ne connaissais pas, monsieur médecin Traitant. Dis, oui, médecin traitant, c'est le docteur Van Put, blabla, Van Shot, c'est un docteur, Van, Van, Van, Van, Van, Van, <rire> <rire> Mais moi, monsieur, votre médecin traitant. Dis, médecin traitant. Eh, vous n'avez pas de médecin traitant <rire> J'ai jamais eu de médecin traitant. Comment ça J'ai dit, oui. Oh. <rire> Pourquoi Parce que dans la génération, chacun devait avoir ce médecin traitant qui allait consulter un petit bobo ici. Un médecin traitant, un médecin traitant, un petit là -là. douleur, médecin, là -là. médecin traitant. Je ne suis pas contre. C'est tout à fait normal. Et puis on doit quand même aller en consultation. Mais nous avons un grand médecin. Quand les bobos... Mais aujourd'hui, par exemple, là, les hôpitaux sont pleins. Et quand tu as un bobo, tu vas aller où ton médecin on va dire que c'est plein là-bas où je vais mais aller où On dit, bon, reste à la maison. <rire> mais nous, nous avons un médecin qui est toujours présent. Amen, amen. Il n'a jamais été saturé. Ni saturé ni... Il a dit, je suis l'éternel, ton Dieu qui t'a guéri toute maladie. Il est toujours présent, l'éternel. Hein. Toujours présent. Donc, quand j'ai un bobo, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. J'ai trouvé seulement le chemin des genoux. C'est le chemin le plus court. Ouais, il est plus court. C'est-à-dire okay. que je m'abaisse Hein, pour lui montrer, j'ai besoin de toi. Il dit que je suis un secours, qui ne manque jamais au temps de la détresse. Amen. Ça dit qu'il me dit, mais, mais, mais, mais invoque-moi dans ta détresse. Amen, amen. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Pourquoi faire 600 km ou 1 million de kilomètres Mais il dit, je ne suis pas loin. Invoque-moi, je te répondrai. Donc, euh, vous savez, alors c'est comme ça que. <rire> Il vient avec un message tout à fait. Mais, mais, mais, mais Dieu va détruire cette, cette terre. Que vous voyez, si bien, par l'eau. Ils l'ont regardé des bas ils disent mais tu ne même pas à notre niveau. C'est comme ça qu'on nous regarde, qu on peut vous regarder aujourd'hui. Quand tu vas dire, on dit, mais on euh, dit, mais on dit, l'éternel notre Dieu est grand, et, il agira. L'éternel agira. Non, il te faut un traitement approprié, il te faut ceci. C'est vrai, comme nous l'avons toujours eu à pouvoir le dire, c'est une bonne chose. Mais ce dont nous devons avoir confiance, c'est en celui qui donne la connaissance. Parce que, comme nous avons toujours dit, un médecin, il n'a jamais rien inventé. Parce qu'il va inventer quoi Parce qu'il doit soigner quoi Il doit soigner le corps pour connaître pour soigner le corps. Il n'a appris que la médecine qui est sur le corps. C'est vrai quand même, frère, sur, sur le corps humain. Et même quand on parle des, des médicaments, vous savez, c'est que les hommes ne comprennent pas très bien. Dieu qui a créé l'homme. Vous savez, lors la création de l'homme, qu'est-ce que Dieu avait donné à l'homme comme nourriture Quand l'homme a commencé à pouvoir, effectivement aussi, marcher et faire ce qu'il a pouvoir faire, effectivement, il a donné la nourriture comme Il a donné la nourriture la viande. Vous, vous lisez quand même cette question, non C'était donc l'herbe. Parce que, je, bon, quand je parle de l'herbe, ce sont des légumes, hein, c'est pas que comme la vache qui mange de l'herbe, vous comprenez, je pense. Parce qu'on va dire, ah, ce monsieur, il, dit, il envoie les gens pour aller manger l'herbe. J'ai pas dit ça. Dit, ce qui... C'était en fait pour savoir que, en fait, vous ne vous rendez pas compte que les légumes que vous mangez, les légumes, ce sont comme des médicaments, médecines pour votre corps. Ah, oui, oui, oui. Ah ben oui, c'est sûr. Pourquoi on vous parle de diététicienne, effectivement C'est-à-dire que quand vous mangez les légumes qui sont naturels, naturels, ils apportent... Bon. Maintenant, vous voulez savoir que... Bon, on a le temps un peu. Vous, vous comprenez que si vous prenez les haricots, d'après ce qu'on nous fait savoir, la forme d'haricot, <rire> c'est comme la forme des reins. Donc les haricots, c'est bon pour les reins. Oui, allez demander. Vous prenez les tomates comme ça, vous si vous coupez, c'est la forme du cœur. Donc les tomates, c'est bon pour le cœur. Je ne vais pas faire les dessins pour les autres plantes, effectivement, ainsi de suite. Oui, vous me rendez, vous suivez. Allez poser la question à ces gens-là, ils voulaient vous le dire. Dieu, quand il a créé les choses, effectivement, manger naturellement, naturellement, naturel, vous ne savez rien. Pourquoi est-ce que les personnes que nous construisons, nos arrière-grands-parents, les choses qui sont ils étaient tellement aussi forts dans le corps C'est parce qu'ils mangeaient naturellement. Bien sûr que oui, la nourriture, l'herbe, c'est après qu'on aille à vu la viande, mais l'herbe en soi, je veux dire, enfin que je parle de l'herbe, c'est les légumes, si vous voulez, avec les feuilles et tout ça. C'est aussi bon pour son thé, effectivement, ainsi de suite. suite. C'est pour ça que le premier qui a eu, eu à pouvoir, faire ce qu'on appelle... Bon, je vais vous donner un exemple. Nous avons parlé ici dans les scènes d'Écriture, quand l'eau était amère. C'était dans Genèse ou Exode, l'eau était amère Dieu va dire ah, à Moïse, Moïse impose la main pour dit non, non, non, non, il dit viens, tu vois cet arbre là, pour, pour, pour, pour, coupe la, le bois cet arbre, il a coupé, il dit jette dans l'eau, il a jeté, là où c'était amer, c'est devenu douce, c'est écrit dans les Saintes Écritures, donc <rire> comprenons que dans la nature, Dieu a donné effectivement des choses qui sont donc bien, qui quand tu le manges, va bien. Mais parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a mis tellement de pesticides. C'est ce qu'on appelle, on savait plus manger. C'est pour ça qu'ils ont compris, même maintenant, mais tardivement, que la nourriture que nous mangeons, c'est une nourriture qui nous détruit nous-mêmes parce qu'il y a tellement de produits chimiques qu'on a tenus là. Maintenant, on retourne maintenant vers la nourriture bio. Vous comprenez cela Bio. On a déjà souillé, pollué la terre, effectivement, même si tu fais quel bio quel, quel bio que tu veux faire sauter d'une terre dont on a dit des bombes, des gaz lacrymogènes qui ont été là-bas, des choses qui ont été déjà montées. Il faut vraiment trouver une autre terre, je ne sais pas, moi, peut-être dans des pays contrôlés de maintenant, où ils n'ont pas connu ce qu'on a connu ici en Europe. Là, on peut avoir encore du bio, en fait, si cela est possible. Bref, je ne veux pas la ici. Donc, nous retournons à Noé. effectivement. Là, Dieu dit, effectivement, que voilà, que je vais détruire cette terre par l'eau. Leur connaissance, leur intellect, effectivement, aujourd'hui, comme cela aussi a monté aussi au créneau, ils réfléchissaient, ils disaient, c'est pas possible. Vous savez, il faut faire ça, avec la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de mettre votre raisonnement. La question de pouvoir dire, mais c'est pas possible, effectivement. Il faut d'abord penser, mais c'est lui qui parle, effectivement, qui est l'auteur de cela, qui est-il Il faut d'abord comprendre. En fait, si c'est lui qui est l'auteur de toute la création, alors il sait très bien ce qu'il dit. Ce pas compliqué à pouvoir comprendre les choses. Il sait très bien ce qu'il dit. Donc s'il si a dit ça, ce qu'il connaît, effectivement, pourquoi il a dit comme cela. Oui, certainement. Quand Dieu a dit à Noé que la terre serait détruite par les eaux, il savait pourquoi. L'homme ne veut pas savoir, effectivement, parce que la science dit, mais non, ce pas possible, effectivement. Oui, la science avait raison. Parce qu'il n'y avait jamais eu de pluie. C'était simplement la rosée et les instruments n'ont plus que voir cela, effectivement. C'est sûr et certain. Mais ce ne sont pas les, les appareils dont on doit avoir confiance et foi. Parce qu'un appareil, c'est un appareil. Mais c'est en Dieu que nous devons avoir confiance. Quand Noé est sorti avec cela, méprisé, on se moquait de lui. Mais en fait, ce qui se passait, ce que dans les saintes écritures, regardez, je pense que c'est cela, on va peut-être le, le trouver ici. Ah, merci Seigneur. Gloire à toi. Genèse au chapitre 1. Ça, ça a été créé avant même que, que, que l'homme ne soit sur la terre, parce que et c'est si, pour ça qu'il faut toujours avoir confiance au Seigneur. Ici, si, euh, pour que vous puissiez comprendre, nous allons lire à partir du verset 1, lors de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut au début, non Verset 4 dit Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela donc la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. C'était quand ça Le premier jour. Il n'y avait pas un homme sur la terre. Verset 6, il dit, Dieu dit qu'il y ait donc une étendue, vous suivez cela Entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Vous, vous entendez cela? Qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. L'homme n'était pas là. Verset suivant, il dit. Et, verset 7, il dit, et Dieu fit donc l'étendue. Vous, vous entendez cela? Il dit. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Donc, il y a eu bien, donc, l'étendue que Dieu a fait, et il sépara, donc, les eaux qui sont, donc, au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont, donc, au-dessus de l'étendue. Alors, il nous éclaire encore, nous dit. Et cela fut ainsi. Maintenant, écoutez bien. Et Dieu appela l'étendue quoi? ciel. Donc ça c'est l'étendue, donc les ciels, et eh oui, en dessous de l'étendue, il y avait des l'eau. C'est écrit, hein? c'est pour moi qui c'est écrit. Et au-dessus de l'étendue, il y avait de l'eau. Mais l'homme ne savait pas cela. Dieu savait. À la création, il avait prévu tout ça. C'est pour ça, ne doutez pas de la parole de Dieu. Doutez de vous-même, de votre intelligence, vous avez connecté, mais ne doutez jamais de ce que Dieu a dit. Parce qu'il sait très bien ce qu'il dit, ce qu'il fait, il a bien préparé ce qu'il a dit à pouvoir faire. C'est pour ça. C'est lui qui doute, c'est son malheur à lui en fait. Parce que quand il a parlé à Noé, il savait ce qu'il disait. Noé ne savait pas cela. Mais Dieu avait donné Noé à quoi Il lui avait donné quoi La foi. La confiance, parce que Noé disait, Dieu, Noé en son temps, il faisait quoi Il était connecté avec les hommes Non, il marchait avec Dieu. C'est ça. Quand tu marches avec Dieu, tu es déconnecté des hommes. Et de l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Il est connecté, qui le médite jour et nuit. Ah oui, c'est ça mon frère et ma soeur. Tu ne peux pas avoir un pas dans les choses de Dieu, un pas dans le monde, effectivement. Parce que quand tu as le monde avec toi, il y a un problème. C'est lui qui aime le monde, les choses du monde, effectivement, l'amour de Dieu n'est point en lui. C'est écrit comme ça dans les scènes d'écriture. C'est écrit comme cela oui. Car le monde et sa sont inimitiés. Donc adieu. Ce qui veut dire que pour que nous puissions vraiment être à Dieu. Il faut qu'il y ait une séparation totale avec ce que notre moi peut nous dire et nous dicter, effectivement, avec notre espèce de connaissance. C'est pour ça qu'on va penser que, oui, ces gens qui sont en train de pouvoir, surtout ce monsieur, c'est un imbécile, parce qu'il est en train d'aboutir les gens d'une certaine manière ou d'une autre. Il n'y a pas de problème. <rire> que c'est lui qui... Je crois qu'il est intelligent, qu'il est la sagesse de pouvoir savoir que le fait de me connaître, c'est la On fait connaître l'Éternel, c'est la sagesse en fait. alors là, nous comprenons une chose qui est très importante, c'est que. La parole de Dieu est d'une importance, c'est la vie d'un croyant, c'est le, les fondements même de, de, de la foi d'un croyant, parce que euh, les croyants qui croient, ils font 100% confiance à Dieu. Et, et, vous savez, <rire> je, je, je, je remercie Dieu parce que j'avais reçu un message, c'était... Euh, mm -hmm. Anne-Laure, la Bonita effectivement Anne-Laure, il y a quelques jours de cela, et euh, je me suis levé le matin, je vis sur mon, mon téléphone et il dit mais Pasteur Fredona qu'est-ce qui se passe c'est que, je ne sais pas mais quand j'ai entendu ces cantiques, je pensais à toi, et j'ai eu ça vraiment à cœur je ne pensais qu'à toi quand j'écoutais ces cantiques et j'ai dit mon Dieu que Dieu la bénisse d'avoir pensé à moi et alors j'écoutais les cantiques alors dans ces cantiques, c'est ce qui disait que Dieu ouvre une voie là où il n'y a pas de voie. C'est-à-dire que quand, quand tout semble sombre et qu'il n'y a pas de voie et que tout est complètement fermé, Dieu va ouvrir une voie. J'ai dit Dieu du ciel que ton nom soit béni. Il ne savait pas. Mais vous savez, frères et sœurs, le Seigneur notre Dieu est d'une sagesse extraordinaire. Nous l'avons entendu ici, pour que vous compreniez que, en temps, même les hommes ne même pas comprendre ce que c'était, effectivement. Mais Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, il, a, il, il est le Dieu planificateur. Il ne peut pas faire une erreur, il ne peut pas manquer dans son programme, alors il ne serait pas Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'il commence une œuvre, ce qu'il a déjà vu comment ça s'achève jusqu'au bout. Je reviens, tu le dis, mais regardez bien, quand le Seigneur Jésus qui s'est entré dans, en Seigneur, en, en il a dit, dit, mais dit, détruisez ce temple, je te rébâtirai en trois jours. Il savait que dans le plan de Dieu, il était écrit, tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. S'il n'avait pas cette écriture-là, il n'allait pas dire ce qu'il a dit. C'est-à-dire que d'abord, il savait très bien que c'était prévu qu'il va mourir, mais qu'il va ressusciter. Dans le plan de Dieu. Et là, il savait très bien qu'il y aura ces ce moment-là où il y aurait quelqu'un qui s'appellerait nous. frères. Dieu n'est pas un Dieu qui fait, « les t'attends, je pense. » Non, il te connaissait, toi, avant même que tu sois que le monde soit monde. Quand on dit cela, c'est pas une formule, mais c'est pour que vous puissiez être fortifié dans la foi. C'est-à-dire que si tu placé, que Dieu te bénisse, si tu placé dans une génération, dans un temps, dans un moment, c'est que Dieu te connaissait. Il t'a équipé. Non, c'est la vérité, qu'il soit béni. Donc, il t'a vraiment équipé. C'est pour ça, n'ayez pas peur, frère. Il a pas peur des difficultés pas peur de ce qui se passe effectivement parce que quand il t'a placé ici tu as donné aussi la victoire nous l'avons dit c'est un étudiant un conquérant regardez nous les, les vents passent effectivement mais Dieu nous soutient. ça nous fait secouer mais nous s'enfonçons encore dans la foi de dieux effectivement on a eu à pouvoir faire. on est toujours là ah oui bien sûr hein. on a eu à pouvoir voir les testos mais on est toujours là c'est pourquoi Parce qu'on nous attaque, nous nous relevons, nous restons fermes. Ah oui, bien sûr, c'est nécessaire. Donc effectivement, et il avait dit effectivement qu'il a fait l'étendue. Il est merveilleux, c'est Dieu, l'étendue. Les hommes ne savaient pas qu'au-dessus de l'étendue, qu'il y avait une telle masse d'eau. Il voyait simplement, quoi, mais, là, sur la terre, la rosée, et puis, l'eau qui coulait, effectivement, parce que cette eau-là ne peut pas même remonter au ciel. Non, ici, il y coule, il fait, va, ça être... mais Dieu est grand, hein. Vous avez vu la terre, comment elle est, frères et sœurs C'est extraordinaire. On aurait bien dit un fleuve, c'est-à-dire qu'il a fait un fleuve, non? Il coulait, effectivement, si, mais l'homme n'avait jamais vu des bruits qu'il vit, il n'avait jamais vu l'eau qui tombait, la pluie tombait, c'est, oh, au-dessus, là de cette voûle céleste, Dieu te bénisse, là on voit, que nous, que nous, nous étendues, on ne sait même pas voir jusqu'au bout. L'eau commence à ça, ça s'arrête. Au-dessus, là, il y avait de l'eau. Vous pouvez envoyer vos, vos missiles, vos Sputniks, comme on dit, ben, ben, ben, vos sondes là, vous ne verrez rien. Vous verrez simplement que non, il est Dieu. Hein. Amen, amen. Que les petits amas des planètes, de ces siestes là des météorites, mais qu'est-ce que vous allez voir encore plus Rien du tout. Vous pouvez m'envoyer loin. Vous ne verrez rien. Il est, il est sage, notre Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, n'ayez pas peur, de vous en rien, même si vous êtes si vois à la maison, d'attendre effectivement que toutes choses concourent au bien. Ceux qui aiment l'éternel. Et c'est un moment où nous Alors, regardez très bien. Et quand il vient dire cela, il était sûr et certain quand il disait, parce qu'il connaissait sa parole, il disait à ah, Noé, Noé construit l'arche. Maintenant, pour que vous, vous soyez, vous réalisez que vous êtes vraiment un prédestiné, un élu de Dieu, c'est la foi qui s'en en vous quand vous entendez une parole qui est contraire à votre intelligence. Parce que si nous croyons les choses qui sont vraiment possibles à notre con con conception humaine, ah, c'est un problème. Ah oui, alors ce moment-là, ce ne serait plus la foi. Ce serait simplement la, la connaissance qui admet effectivement aussi les formules qui ont été données, puisque ça correspond à votre logique. Or, la foi m'a été donnée pour pouvoir croire aux choses qui sont impossibles à ma connaissance. C'est ça que tu peux comprendre, c'est ça la foi. Je serais certain. Comment je peux arriver à être là Évidemment, on m'a examiné avec tous les appareils possibles, je suis malade, et puis je viens, je saisir en tout cas. Je voudrais que vous priez pour moi, juste simplement. Par la prédication de la parole de Dieu, ton cœur saisit la parole, on prie pour toi, tu t'élèves, tu pars, plus rien. Expliquez-moi ça avec les appareils, c'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé Ce n'est pas ta logique, mais ta foi a saisi quelque chose. C'est-à-dire qu'elle est sortie, elle a dépassé la limite de ta connaissance pour y va entrer dans une autre dimension. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de limite dans la connaissance. Parce que quand la, la, la, la limite y a, c'est là qu'on parle d'impossible. Mais la <rire> dit, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Donc, tu as dépassé. Tu rentres dans la limite où tout est possible. Donc effectivement, effectivement, que tu t'accroches aux choses parce que là, tu es dans une autre dimension. Tu t'es pas rendu compte, mais c'est cela qui s'est passé. Et qu'est-ce qui t'amène à cette dimension là La parole. Parce que la, la puissance qui est dans la parole de Dieu, quand tu la prends, quand tu la crois, elle t'amène dans une autre dimension. C'est sûr et certain. Qu'est-ce qui t'amène effectivement dans la qualité, mais aussi la science le, le médecin te dit, Madame, c'est pas possible, tu peux être, c'est pas possible, tu veux pas te guéri, effectivement quand tu crois ce qu'il a dit là, étant dans la dimension de, de l'incrédulité. Mais quand tu viens et que Dieu te dit, mais toutes choses sont possibles celui qui croit, on t'amène dans une dimension. Est-ce que vous saisissez? Ah oui. C'est en fait effectivement que les jojo qu'on joue avec l'homme en fait, l'esprit de l'homme. Satan vient avec la parole qui te ramène dans le doute. Dieu avec la parole qui te ramène au-dessus. Comme ça que quand il a dit à Noé, Noé va construire l'arche, Noé a cru à la parole de Dieu. Parce que quand cette parole il avait annoncée, il avait déjà vu Noé aussi en son temps. En son temps, Noé marchait avec Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi aussi, dans notre temps. Ne soyez pas simplement des gens qui sont dehors. nous croyons en Dieu. Non, monsieur, non, madame. Si tu crois en Dieu, alors marche avec Dieu. Comment marcher avec Dieu Ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas déformer comment marcher avec Dieu. Et Dieu est la parole. Tout ce que je fais doit être toujours en conformité avec la parole de Dieu. C'est comme ça que je dois appeler Dieu. Parce que Dieu est la parole. Si moi, j'ai gardé la parole de Dieu dans mon cœur, évidemment, le Dieu du ciel a dit, dit qu'il veillera sur moi. Pourquoi veillera-t-il sur moi Parce que je suis ce vase dans lequel la chose qui lui est précieuse se trouve. Voilà pourquoi il va prendre soin de vous. Il ne prend pas soin de, de n'importe qui. La Bible dit effectivement que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pas de ceux qui se disent, bon, je vais aller une fois à l'Assemblée, je vais m'asseoir je... plus nous La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de l'art, C'est s'éloigner du mal. Nous, c'est. Vous vous souvenez dans, dans, dans, dans Job chapitre 28 hmm. L'or, l'argent, on se l'est trouvé. On se sait pas, pour cela, on descend plus bas, effectivement, si c'était l'argent aussi. La sagesse et l'intelligence, où se trouve-t-elle Où est donc sa demeure Évidemment, tout ça, on sait les trouver, parce qu'on peut extraire partout, effectivement. Mais l'or et l'argent. J'aime Dieu parce qu'on on souffre dans notre vie à cause de l'or, à cause de l'argent, à cause de ceci. Si, si, et c'est vrai. Mais Dieu nous dit que <rire> la sagesse et l'intelligence... Cela en plus de valeur. Vous voulez qu'on le lise ah, Juste que nous disons lire, évidemment, aussi. Euh, nous sommes encore dans C'est Job, au chapitre 28. Et puis nous retournons aussi dans notre euh, Genèse, chapitre 6, que nous avons cité. Hein, ce que nous avons cité. Que nous avons cité, oui. Genèse, chapitre 6, oui, c'est ça. Oui. Voilà. Job, Job, Job, chapitre 28. Et, et, et nous lirons ce mars là et puis bon, peut-être nous allons revenir dans Genèse, Genèse 6 et puis on va prier, Job chapitre 28 nous dit, il y a donc pour l'argent une mine dont on le fait sortir pour oh, l'argent hein? et pour l'or, un lieu d'eau on l'extrait pour la finir. le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins l'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort, il crée un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus à aide et il est suspendu, balancé loin des humains. La terre douce sur le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent donc du saphir et l'on y trouve aussi de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Le plus fier des animaux ne de l'ont point foulé. Vous entendez cela? Il s'agit de... quand l'homme cherche l'or et tout ça, il doit descendre dans le puits le plus bas. On doit criser, effectivement. Et il y a eu des éboulements qui se sont passés, effectivement, en Afrique dernièrement, parce que les gens étaient tentés de bois criser, criser pour chercher de l'or, effectivement. Ils s'étaient pas rendus compte que, effectivement, qu'il y a eu de pluie, et puis, les endroits qui étaient, l'or avaient été médifié, ils sont morts. Et, les éboulements il y a eu, que, les entendez, ont eu lieu, parce qu'ils entendaient, ils entendaient tellement si loin, et les éboulements ont eu lieu, et ils ont été ensevelis là-dedans. Donc, il dit, ces endroits-là, l'œil du vautour ne l'a pas impéré, parce que les vautours ne creuse pas jusqu'en bas. Donc, les fiers animaux, effectivement, disent les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Parce que qu'aucun lieu ne peut rentrer dans le trou plus profond là-bas pour chercher de l'or, dans la savane. Non, ce n'est que l'homme qui est balancé, qui descend effectivement. Cela dit. Le lion n'y a jamais passé. C'est vrai, il est dans la savane. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans le rocher et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Vous comprenez, non quand on cherche de l'or, quand on cherche de l'argent, vous connaissez, non Des diamants, dont il faut creuser. Alors il dit, mais il arrête l'écoulement des eaux. Vous comprenez cela, non C'est comme ça, je crois que les frères qui sont ici connaissent effectivement ça. Et il produit à la lumière ce qui est donc caché. C'est-à-dire que les diamants ou l'or à l'intérieur, effectivement, on le fait sortir, effectivement, de la terre pour le montrer. Mais, verset suivant dit, la sagesse, où se trouve-t-elle Où est la demeure de l'intelligence L'homme n'en connaît point les prix. L'or, on peut connaître les prix. Les diamants, on peut connaître les prix, effectivement. C'est vrai. Les prix sont fixés. Et puis il dit, mais <rire> l'homme n'en connaît point les prix. Qui peut fixer les prix de la, de, de la sagesse ou de l'intelligence Alors il dit, mais il dit bien, elle ne se trouve pas dans la terre de vivre. Vous entendez cela <rire> Oh Dieu, tu es bon. Permettez-moi de vous lire cela. Mais il est bon, notre Dieu. Il dit que tu peux aller creuser dans la terre, tu ne trouveras pas la, la, la, la sagesse dans la terre. Mais oui, les diamants, tu peux trouver, alors, tu peux trouver tout ça, tu peux trouver, parce que... »« Et tu te croches, sur le trouver. »« Mais, mais la, la sagesse, tu peux creuser tu ne vas pas la trouver. »« L'intelligence, tu peux creuser <Planet> tu ne vas pas la trouver. »« Mais les diamants, alors, oui. » Et puis, il continue, il dit, « Mais dis verset 10, mais dis mais. verset l'homme n'en connaît pas le prix et ne se trouve pas dans la terre du vivant, l'abîme, dit, et n'est point à moi. La sagesse ne peut pas être dans l'abîme. » Parce que c'est lui qui a la sagesse ne peut pas être dans l'abîme. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que l'abîme, là, dans le souffle, il dit, mais elle n'est point à moi, parce que si, si, si elle était en elle, il ne serait jamais l'abîme. Est-ce que vous comprenez Alors, on nous dit, l'abîme dit, effectivement, dit, elle n'est point à moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. Et ne se donne pas contre de l'or pur. Or, les hommes, c'est tu cours de l'or c'est de l'or pur, mais c'est la mort effectivement, c'est ce qui fait que les hommes jusqu'aujourd'hui sont dans la guerre. Il dit, mais, et ne se donne pas contre de l'or pur, Elle ne s'achète pas au poids de l'argent, et ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, parce que l'or d'Ophir c'est l'or meilleur. Il dit, et ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux Onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au vert. Mais alors quand même c'est pas possible parce que vous savez que je l'ai déjà eu à pouvoir parler sur le chapitre 28, c'est toujours quelque chose de tellement merveilleux pour nous tous. Vous savez que hum, la réserve monétaire, en fait, dans, dans un pays ou dans un, comme par États-Unis, c'est toujours la référence, toujours l'or, en fait. Plus vous avez de l'or, effectivement, alors vous pouvez avoir une masse monétaire. Donc, tout ce pour lequel on se bat ici, l'argent, c'est quand tu as de l'or, c'est une réserve, effectivement, assez importante. Et puis, on nous dit que la sagesse ne peut même pas se comparer. Il dit, il ne peut se comparer à l'or ni au verre, Il ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Alors que nous, on se tue effectivement pour avoir de l'or et régler pour, et, un vase d'or fin. Et, le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. Mon Dieu d'amour, mais cette chose-là doit avoir plus de valeur que de d'autres choses sur la terre, frère. Écoutez, il dit, ne sont rien auprès d'elle. Il dit, mais la sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égal. et l'or pur n'entre même pas en balance avec elle, mon Dieu vraiment Dieu c'est quand même fort, ça dit que il y a une richesse que l'homme ne connaît pas il connaît c'est plus que la richesse effectivement, que l'homme pense avoir Regardez très bien, il dit mais il ne peut même pas se comparer, il dit mais il, est, il vaut plus que les perles, il dit mais, puis, il dit, mais et l'or pur n'entre même pas en balance, il dit mais d'où vient donc la sagesse, parce que je vais posséder cette chose là dans la terre ici on ne trouve pas la Bible me dit, elle dit qu'effectivement, il n'est point à moi. Il dit, mais d'où vient donc, d'où vient donc la sagesse? Où est donc la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent: hey, nous en avons entendu parler. <rire> ah, Dieu, il est sage. Hein? Oh frères et sœurs, soyez heureux d'avoir une richesse comme ça avec Dieu, peu importe la souffrance, mais nous sommes plus riches que vous pouvez vous imaginer. Alors il dit ceci. Il dit, le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler, c'est Dieu, pas un prédicateur. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Gloire à Dieu. Alors avoir Dieu, savoir toute la richesse, monsieur. Donc je vais voir celui qui, a, qui, a, qui connaît où se trouve cette richesse-là, qui est plus importante que pu plus important effectivement que le Coran, plus important que qu l'argent, tout ça donc là, parce qu'il dit, mais il ne peut même pas se comparer. Alors il n'a même pas en balance avec elle. Il dit, oh, oh, oh je vais trouver le monsieur ou la personne qui, qui possède ça. Je donnerai tout ce que j'ai pour avoir cela. Il dit, les oiseaux, même. Il dit, mais c'est Dieu seul. Gloire à Dieu. Alors maintenant, je dois chercher Dieu. Voilà pourquoi on nous dit que chercher d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses seront données par-dessus. Nous continuons pour le terminer. Il dit, il dit, c'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car lui, il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout. Sous les cieux. Vous avez compris maintenant, non Même dans les bas-fonds, Dieu voit tout. Vous savez, les petits poissons que tu, vois, tu ne vois pas là, qui est dans le fin fond là-bas, dans le mar, dans la boue, parce que même dans l'océan, des, des boues comme ça, qui s'écartent entre les Dieu le voit. Le nombre de fois qu'il a les battements des yeux et des ailes, Dieu le sait effectivement. Dieu contrôle tout, tout, tout, tout. Même les petits grains de sable. Dans le fin fond, fin fond de l'océan, là-bas, les petites plantes, là-bas. Donc, chaque chose qui est sur la terre, sous la terre, dans les cieux partout, parce que Dieu, il est partout. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Vous avez entendu le cri de mais tout a été créé, tout a été créé, tout est en lui. Je pense que tout subsiste en lui. Regardez bien, dans le livre de et je pense que c'est les Hébreux, non pas les Hébreux, effectivement, si eh, Colossiens, non, non, Colossiens, Colossiens au chapitre 1. Colossiens, Colossiens, Colossiens, Colossiens, Colossiens. Oui, regardez, et puis nous retournons dans notre job là, puis nous allons prier ensemble. Colossiens au chapitre 1, nous lisons cela, il nous dit.. Regardez bien, Colossiens au chapitre 1, il nous dit, regardez bien. Ah, ah, nous aimons notre Seigneur. Il est bon. Vous l'aimez, n'est-ce pas Il est très bon, notre Dieu. Vivre pour lui, mourir pour lui, c'est un privilège. Le Fils de Dieu, verset 1, Colossiens 1, verset 15, 10, mais le Fils est, est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui, vous entendez cela En lui, ont été créés, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, le visible et les invisibles, trône, dignité, domination, tout a été créé par lui et pour lui. Donc car en lui, en lui ont été créés. C'est en lui. Ce qui avait dit que que ce soit les cieux et la terre, en fait, Dieu remplit tout. C'est pour ça qu'effectivement, que rien ne peut lui échapper. Aucun ange, aucun esprit ne peut rien faire. Parce que tout est sous le contrôle du Dieu du ciel que nous servons ici. Et puis, il faut quand même que nous comprenions que c'est la vérité. Parce que la terre a été créée par lui. est Ce que vous saisissez cela, ça veut dire que... Tout ce qui est manifesté, ce sont donc effectivement ce qui était en lui. Parce que pour que la terre existe, il fallait que ce soit quelque chose que lui devait arriver. Comment est-ce que Dieu crée pour que nous comprenons que tout était en lui. Comment Dieu crée Il faut qu'il parle. Le souffle de Dieu crée. Quand il parle, la chose sort. Et donc, parce qu'il vient d'où la chose qui est, la, la terre, elle vient d'où Elle ne vient pas de l'espace. Elle ne vient pas du vide. Elle vient quand il parle. Donc, est-ce que vous saisissez Tout donc sort de lui. Bien sûr. Il dit que, que les eaux, que les cieux, que la lumière soit. Ça sort de lui. Mais bon, vous me en regardez. Enfin, je... <rire> N'avons-nous pas lu dans les Saintes Écritures qu'au commencement était la parole La parole était avec Dieu. Nous devons comprendre qu'au commencement, la parole était avec Dieu et la parole dit mais toutes choses ont été créées par et lui qui est-il La parole. La parole c'est qui La pensée exprimée. Il dit la chose. Il ordonne et elle est et quand il dit hein, c'est comme ça qu'il a créé la terre par sa parole donc effectivement que il a le contrôle de toutes choses en fait. il manifeste effectivement qu'il est le Dieu créateur qui dit et qui ordonne et la chose est là en fait c'est pour ça que nous disions et nous répétions encore il a toujours dit, je suis l'alpha et l'oméga. Alors, il faut que nous comprenions ce que ça veut dire, l'alpha et l'oméga. Mm -hmm. Puis, il le, le clarifie encore, le commencement, et eh bien aussi la fin. Ça veut dire quoi, en fait Qu'est-ce que ça veut dire Parce que quand il y a un commencement, c'est qu'il est quand même sorti de l'éternité, comme nous l'avons dit. Donc, il commence ici, lui, qui commence, Dieu. Lui, le début. Et jusqu'à la fin, ce sera toujours lui. C'est-à-dire qu'il couvre toute cette partie ici, parce que rien ne peut lui échapper. Tu commences ici, tu regardes au début, c'est lui. Tu regardes à la fin, c'est lui. Et qui peut changer au milieu Personne. Amen, amen. Dieu te bénisse. Il a compris. Oui. <rire> il a compris. Ici, c'est lui. Vous comprenez Donc il dit, mais je suis le premier et je serai le dernier. Ça veut dire que comme il est là, le premier, la parole qui crée tout, on le retrouve aussi à la fin, toujours la parole, et c'est lui qui contrôle tous les événements qui sont ici, qui peut changer les événements, qui lui parce qu'il contrôle depuis le début jusqu'à la fin. L'alpha et l'oméga. Il te montre cela pour que tu aies l'assurance qu'effectivement que rien ne peut changer dans son programme. S'il a dit qu'il y aurait une épouse irréprincible, Satan peut l'élever. L'armée de l'enfer peut s'élever. Ils peuvent tout faire. Il est impossible. Amen. Parce qu'il a dit lui-même les portes du séjour de mort ne provoqueront point contre elle. C'est-à-dire que tout l'enfer. Quand il a dit cela, les démons ont perdu la force. Amen, amen. Il a déclaré. Parce que quand la parole de Dieu sort, elle sort effectivement avec l'autorité divine. Ce qui veut dire que tout esprit qui peut s'élever contre, ou bon, on va aller contre effectivement, il va trouver ses boucliers-là qui est quoi La parole qu'il a prononcée. Qui peut combattre la parole Non, il nuit C'est pour ça que quand nous devenons enfants de Dieu, il nous a donné l'autorité. En fait, il faut que nous faisions tout ce qui est nécessaire pour que ceci soit réellement nous. Quand ceci est à nous, c'est terminé. En fait, et nous savons à ce moment-là qui nous sommes. Donc, nous comprenons qu'effectivement que rien, alors rien. Ton problème, avant même, ça devenait un problème, Dieu savait. Mm -hmm. Avant même, ça devenait le souci que tous les jours, ici, on ne dort pas bien, effectivement. Il savait bien, très bien que ce problème va commencer ici. Il va t'amener ça, ça, ça, ça. Il savait. Et pendant ce temps-là que toi, tu en vas passer, il avait déjà trouvé une solution pour toi ici. Tu vas passer par ça, par ça, par là, par là, par là, dans les Là, parce que ton problème, ta solution à toi est déjà ici, à cet endroit. C'est pour ça que nous disons dans les scènes écritures, mais nous sommes des humains évidemment, quand nous avons les mauvaises nouvelles, ça nous a pas dit, mais les justes ne pas les mauvaises nouvelles. Non, non, non, non, non. Pour quelle raison Parce que si les justes sait qu'il a foi en Dieu, mon juste vivra toujours par la foi. C'est qu'il sait que là, tellement... mais Dieu est tellement sage qu'à un certain moment, quand tu es dans l'épreuve, il te voile un tout petit peu. Il voile un peu, il enlève un peu, il voile un peu, il enlève un peu. C'est pour ça que dans l'épreuve, nous pleurons comme Job. Il dit, cest à j'ai toujours été droit. Qu'est-ce qui arrive effectivement cest qu'il ça il me dit, mais qui est celui qui obscurcit mes dessins Pas les discours Il est Dieu, il est sage. N'est-ce pas lui qui avait dit que Pharaon doit est parti, il dit, non, c'est moi qui Dieu Pharaon. Parce qu'il avait un but. Il a aussi un but avec toi. Parce que dans l'épreuve, tu dois apprendre à l'épreuve, tu dois arriver. Il faut que tu pleures. Il faut que tu, te... il faut que tu puisses être dans un endroit. On va dit Seigneur, il faut cela pour que tu arrives à pouvoir être formé de caractère. C'est pour ça qu'il avait dit que Jean, il dit, mais tu vas, ils vont sortir. Mais Jean dit aussi, Pharaon, pour quel but Parce qu'il avait dit, mais je jugerai. La nation à laquelle ils seront donc asservis. Il fallait qu'il y ait un endurcissement pour que les jugements tombent. Parce que s'il n'y avait pas d'endurcissement, eh ben Pharaon avait dit eh, partez, partez, il n'y a pas de problème. Mais Dieu n'aurait pas compris la parole qu'il avait dit Abraham, je jugerai et ils sortiront avec des présents. Comment il était sorti avec des présents La peur de, des Égyptiens, effectivement, en voyant ce peuple qui était donc protégé par Dieu, il dit Mais ils sont comme des dieux, Donne-nous ce que nous avons, effectivement. Les cadeaux ont été donnés. Donc, tout c'est un. Vous avez. Votre attention, s'il vous plaît, frère. Vous remarquez que quand vous passez par le peuple, Dieu ne va pas vous laisser. Il dit qu'en fait, que tout ce que les, esclaves, les pharaons ont frappé, ont frappé, on ils sont sortis des esclaves. Parce qu'un esclave, on ne le paye pas. Hein ah oui, un esclave, on ne le paye pas. Il est Mon esclave, je l'écrase. Mais ces esclaves-là, on les a payés. Pour toutes les douleurs, ça veille. C'est pour ça qu'ils sont sortis avec des trésors. Ah oui, les égyptiens ont fini par pouvoir payer à ces esclaves-là qui pensaient qu'ils ne vont pas être payés. Leur Dieu, veillait sur eux. On t'a frappé des fouets, on te payera pour ça. Ils sortiront avec... Vous savez ce que la Bible dit Ils ont dépouillé l'Égypte. Et oui, alors ils devaient recevoir hein, les salaires, puisqu'ils ont construit des temples, ils ont construit des mains. C'était pas des ânes, hein, c'était des êtres humains, un peuple. C'est pour ça que quand on vous maltraite, mais c'est pas un problème. Dieu, Dieu agira pour votre intérêt. Ah oui, ils sont sortis avec des richesses parce que ils devaient être rétribués. Ils ont des les Égyptiens avec des vases d'or qui sont sortis, effectivement. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Nous servons un Dieu qui est Parfait et merveilleux. C'est pour ça que quand tu pleures, il voit tes larmes. Mais il te sera récompensé pour la fidélité que tu restes malgré la douleur et la difficulté, parce que Dieu ton Dieu. Nous retournons dans le 28, et puis nous allons prier, il est vide Alors. Il dit ici effectivement verset 23 il dit, c'est Dieu qui en sait les chemins, Job 28, 23, c'est lui qui en connaît donc la demeure, car il voit sur les de la terre, nous l'avons dit. Il aperçoit tout sous le ciel. C'est là qu'on est arrivé à pouvoir apprendre Colossiens chapitre 1 verset 15. Alors, quand il régla le poids du vent, j'aime cela. Hein? Ah, oui, parce qu'on pense que, oui, Dieu, effectivement, il ne voit rien. Non, mon frère, ta souffrance, ma soeur, tes difficultés, tes larmes de nuit et jour, tes prières, quand tu pries tu juin, Dieu voit cela dans le moindre détail. Mais oui, frère et soeur, tout ce besoin que tu as, il va te... Il va il dit, mais fais de l'éternel tes délices. Occupe-toi cela de lui, hein. il te donnera ce que ton cœur désire, en fait. Dieu va te donner aussi ce que ton cœur désire. Alors pour qu'il te donne, toi fais de lui ce qu'il euh, veut de toi, euh, fais de lui tes délices effectivement et, et tout c'est par quoi tu passes un jour, tu chanteras les chants des sillons en glorifiant Dieu, de ce qu'il s'est souvenu de toi et comme Anne, je prends un peu plus de temps vous savez, comme Anne. C'est pour que nous sommes à la maison, que nous ne puissions pas être, que quand il parce que souvent, qu'est-ce qui nous affaiblit, les informations on nous montrent des chiffres, des boules, de ceci, de cela, et puis brrr, la panique, c'est l'être humain, c'est normal ces boules-là, que vous voyez là, il y a 180, 350, effectivement, toute la panique sur la terre, effectivement, Dieu du ciel, il est merveilleux, juste un petit virus. Regarde comment ils nous rendent tous. Et les gouvernements tombent et, et autres. Alors qu'on a des armées fortement, des chars, on a des avions missiles 780 et qui sont de nouveau, qu'on dort, qu'on peut quand ça passe, si tu ne vois pas, mais il peut bombarder la ville, mais qui bombarde les virus Vous n'avez pas remarqué que nous sommes en guerre En guerre contre toi, virus Couvre-feu Couvre-feu Couvre-feu, c'est quand vous avec l'armée qui vient là-bas. Mettons pour voir les mimiques, quand ils vont rentrer, nous voilà les massacrer. Mais maintenant on fait couvre-feu, je suis d'accord, couvre-feu, mais alors qu'on voit l'armée qui va massacrer l'ennemi qui... Parce que quand on va se cacher, sous nous dans la maison, l'ennemi est dehors, Eh ben, tirons les balles. Tirons les balles, tirons les balles, ça. Et oui, tout le monde entier, ils sont dans les balles, c'est terminé. On nous envoie même, maintenant même les, les drones pour surveiller, ne surveillez pas, surveillez l'ennemi c'est pas nous, c'est pas nous, nous nous sommes des victimes. Surveillez l'ennemi, il faut attaquer l'ennemi. Il est où l'ennemi que vous combattez Vous voyez, l'homme, l'homme est mais il devient non-intelligent. Moi, j'ai besoin de votre aide, vous me surveillez, moi, mais non. C'est l'ennemi que vous devez surveiller, comment il avance pour me protéger, moi. Maintenant, moi, je deviens, elle est malade, enfin, comme ça, elle est la cible problématique. Oui, moi je suis malade, vous me mettez l'amende. Vous mettez l'amende à celui qui me crée des problèmes. Est-ce que vous comprenez Enfin, maman, on va dire que Dieu nous aide. Alors, il dit quand il régla le poids du vent et que lui fixa les mesures de l'eau, quand il donna des lois à la pluie, donc il contrôle toutes choses, Qui hein. n'est pas de la pluie, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Voilà la personne que je dois vraiment. Ah, frère, qu'il soit mon ami, qu'il soit mon père, qu'il soit qu'il soit tout pour moi, parce que je le veux, celui-là. Il a, qu'il soit de tellement plus valeur que de toutes de les autres choses que je peux pas imaginer. Et puis, quand il traça donc la route de l'éclair et du tonnerre, alors, gloire à Dieu, lui-là, il vit la sagesse. Et qu'est-ce qu'il fit Il la manifesta. Il en posa donc le fondement et l'a mis donc à l'épreuve. Puis, il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur. Donc on a été chercher en dessous hein, des siècles. <rire> la crainte du Seigneur. Eh bien, il dit, mais c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est bien l'intelligence. Mon frère et ma soeur, voici la richesse qui a plus de valeur que l'or. » plus de valeur que tout ce qu'on peut arriver à pouvoir désirer sur la terre. Parce que quand on a ça, on a toutes choses. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, qu'il vous fortifie. Nous allons nous lever, nous allons prier ensemble. Les signes de la victoire de Jabri au ciel. dan je nous C'est... savoir je